c'est madi j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je viens de franchir la barre des 3000 abonnés écoutez je suis ravi je ne m'attendais pas finalement à avoir ce succès donc merci merci beaucoup vraiment et donc eh bien je vais donc répondre à plusieurs de vos questions là je suis en train de battre les cartes de mon bénigne alors je rappelle que je ne suis pas médium moi je suis astrologue d'ailleurs vous pouvez aller regarder les vidéos sur mon canal astrologie si vous le souhaitez ça recoupe souvent avec les cartes c'est amusant j'ai eu des flashs quand j'étais plus jeune ça m'arrive encore un petit peu surtout quand je suis en état de méditation j'entends des choses ou je vois des choses bon ça va pas plus loin donc je tenais à préciser ce fait donc évidemment je peux me tromper c'est normal voilà, donc euh, on va quand même regarder euh, pardon, ce, qui va, ce qui va sortir aujourd'hui au niveau des cartes. Et surtout, alors la question qui je trouve intéressante, c'est est-ce que par rapport toujours à ce vaccin, eh bien est-ce qu'il va y avoir une loi pour obliger les aides-soignants, par exemple, à se vacciner Alors les aides-soignants, les infirmières, les infirmiers, bon, toutes les professions euh, dans le domaine médical. Alors, j'ai méchanceté et ennemie. Donc déjà, c'est vrai que il peut y avoir quand même des choses qui vont être mises dans l'ombre. Voilà, j'ai été redresser un petit peu la caméra de façon à ce que vous voyez bien les cartes. Et on va donc regarder s'il si va y avoir effectivement donc, euh, un changement au niveau de la politique sanitaire qui peut obliger les soignants, les aides-soignants, à se vacciner, ou du moins à les obliger. Alors, il est possible que le jeu parte dans autre chose, hein, ça arrive, parce que de toute façon, on est dans une période très mouvementée, où il y a plein de choses qui vont arriver, et donc ça peut aussi ressortir. Ça, ça ne m'étonnerait pas. Alors... Est-ce qu'il va y avoir donc une loi qui va obliger les aides-soignants à se vacciner? Alors j'ai quand même la stérilité. Ok. La trahison. Ah, ça c'est moins bon. Le cloître, donc c'est les restrictions. Les ennemis. Oh j'ai beaucoup de cartes de Saturne, de Mars. Et les questions de santé. Bon, alors on va de nouveau évidemment avoir les questions de santé, on n'est pas étonné, hein on sait que le gouvernement n'a pas encore fini à ce sujet-là au niveau des propositions de loi. Il y a quand même au milieu la carte des restrictions, donc à mon avis, de toute façon, on peut partir du principe que les restrictions ne seront pas complètement levées d'ici, on va dire, l'automne. Alors, ennemi et trahison, alors ces deux-là fonctionnent ensemble. On va voir dans quel sens ennemi. Alors, renommée Ok. Là, ça peut être les lois. Ou la continuation de la politique, justement, sanitaire. Présent, ici. Ruine. Ah, bah, dites voir, j'ai de ces cartes. J'ai des cartes qui sont fortes. Alors. Alors, stérilité et renommée. Alors, stérilité, on va voir exactement ce que ça peut être. Mais je dirais que si je mets ces euh, quatre cartes ensemble, ça voudrait dire éventuellement que c'est la, la politique donc de santé, donc la politique sanitaire, qui ne porte pas ses fruits. Ici. Et il va quand même y avoir des annonces en sens. Alors, je pense que c'est le, les histoires de, de, de piqûres, hein. Voilà, on va reprendre le mot piqûre qui euh, finalement et eh bien n'est pas aussi euh, réussi que le gouvernement l'avait pensé à la base hein, puisque euh, je ne sais plus à combien vous en êtes de pourcentage de, de piqué en, en france ici je crois qu'on est à la moitié ce qui est beaucoup hein, en allemagne en france je ne sais pas un tiers non quelque chose comme ça hein. Enfin, bon, de toute façon, c'est un échec. Et on le voit ici. Bon. Donc ça, ça va être annoncé. Alors, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, action, réaction. Donc, pas suffisamment de, de piqué ou piqués. Hein. Et donc, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, ici, il va y avoir des réactions euh, très euh, très violentes ici. Alors, on va essayer de voir un petit peu. Et là, j'ai quand même... un. Encore une question d'enfermement ou de restriction. Alors des nouvelles restrictions. Bon, on va peut-être essayer de voir ce que c'est que ça. Ennemi et ruine. Alors ruine pour les ennemis ou ruine des ennemis. Ou les ennemis qui provoquent la ruine. On va voir un petit peu ce que ça peut être. Ici. Et là. Ici, ça fait penser en fait à quelque chose que l'on reprend. présent et puis trahison. Donc, on va voir. Ouais, c'est ça. C'est les aides qui vont être arrêtées. Je ne suis pas vraiment dans le cadre de, de la piqûre obligatoire pour les, pour les soignants. Hein. Mais ça se trouve, ça ne sera pas fait parce que là, je pars encore sur autre chose. Alors, ennemi, ruine, réunion. Ah, c'est peut-être pas si mal, ça, quand même. Il y a union, réunion. Alors, est-ce que c'est union européenne ou qu'est-ce que c'est alliance d'autres d'autres personnes. Quelque chose qui s'écroule ici. Bon, ici, il y a l'arrêt aide, des aides. Ouais, ça, c'est sûr. Bon, il y a un échec de la politique euh, du vax. Et là, il y a autre chose. Bonheur. Bon, bah, c'est quand même pas mal ici. C'est plutôt positif. J'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, ici, c'est pas mal. Parce qu'en fait, il s'agit bien de la ruine des ennemis. Hein. Il fallait comprendre dans quel sens l'interpréter. Hein. Ça peut être les ennemis qui provoquent la ruine, ce qui aurait pas été bon. Mais là, j'ai plutôt l'impression que c'est du fait de l'action et de la réunion de, alors de groupements, de personnes, d'associations, enfin de, de nombreuses, on va dire, on va dire de nombreuses personnes, de l'union de beaucoup, eh bien, il y a les ennemis qui sont conduits à la ruine. Et donc il y a le bonheur. Donc ces cartes-là sont quand même plutôt sources d'optimisme alors par contre ici cloître et nativité ça c'est pas c'est pas trop top par contre, donc on va peut-être aller regarder là on va remettre une là et une là et là éventuellement parce que il y a quand même des ouais il y a quand même des aides ici qui s'arrêtent et ça risque d'être la catastrophe, bon alors on va voir ici, alors ce cloître et la nativité on va voir ce que c'est aussi là bon là j'ai pas besoin de, de recouvrir hein, je pense que c'est bon bon alors maladie ouais donc c'est bien effectivement tout ce qui concerne les questions euh, euh, bah, vous savez lesquelles, hein, bon concernant le virus ou là à mon avis euh, ça va barder si je peux dire mais vraiment vraiment vraiment on remettra encore une carte ici Ici, alors il y a les honneurs quand même, donc on ira remettre une carte ici. Et là j'ai un blocage. Ah, il y a quelque chose ici qui s'arrête. C'est bizarre, il y avait comme quelque chose de nouveau et puis ça s'arrête. Alors moi je, je pense qu'en fait, ce qui vient de me venir à l'esprit, c'est que il devait y avoir des mesures, certainement de restrictions, peut-être voire de confinement. Qui était prévu ici, ça se fera pas. Parce que on aura des choses à côté. Par contre, là, honneur et infortune, je vois pas. Je, ça va pas trop ensemble, ça. Hein. Donc on va voir. Je vous dis, ça va énormément bouger. Hein. Déjà, ça commence un petit peu sur le mois de juin, quand même. Hein. On a eu les histoires de Fauci là. Hein. Mais bon, ça, c'est le la pointe de l'asberg. Hein. Alors. Ouais, alors on va avoir des nouvelles. On va avoir des nouvelles de quelque chose. Bon, mais enfin là je vois pas trop quand même. Ouais, il va y avoir quand même une amélioration de situation. Hein. Donc euh, je pense vraiment que le, le gouvernement aurait voulu, on va parler au futur intérieur, aurait voulu continuer dans les mesures de restriction et puis que ça va bloquer. Et qu'il y a une amélioration ici. Ouais, il y a bien quelqu'un ici qui va intervenir, euh, mais de façon positive. Moi, à mon avis, là, c'est là où c'est vraiment le mieux. Là, par contre, euh, je ne vois pas pourquoi j'ai honneur et nouvelles, alors que là, alors c'est peut-être deux choses différentes. Hein. Peut-être que ici, ça suffit, hein, quand on considère que ce sont les aides qui s'arrêtent, que ça va provoquer euh, la malheur, le malheur ou l'infortune des personnes considérées, peut-être que là, ça s'arrête, que l'histoire est finie ici, et que ça continue ailleurs, plutôt par là. Ça, c'est possible. Donc, on va revenir par là. Parce que là, c'est clair qu'on va avoir des révélations. Bon. Je le sais parce que, étant donné que je fais de l'astrologie, je le sais, je l'ai vu. Je l'ai vu. Donc, euh... bon, ça, évidemment, ça, ça veut dire que je ne suis pas très neutre pour le tirage. Mais bon, euh, d'un autre côté, voilà, j'influence pas trop les cartes non plus. Le Béline, il est, il est très puissant. Hein. C'est pour ça que je l'aime bien. Il est assez neutre. Oui, alors, qu'est-ce que j'ai vu en astrologie, si ça vous intéresse Eh bien, j'ai vu la découverte d'une grosse manipulation, corruption, euh, euh, bon, euh, oui, manipulation, propagande. Donc, j'ai vu tout ça, ouais. Et euh, donc, ça va être révélé. Voilà, ça, c'est ce que j'ai vu. Et donc, à mon avis, c'est ce qui ressort ici. C'est pour ça que ça m'aide aussi à interpréter les cartes. Hein. Vous voyez, il y a la carte de la grâce. Donc... Euh alors, on peut dire aussi que c'est grâce à un appui, hein, si on peut interpréter comme ça. Mais enfin, là, c'est très positif. Bon. Et à mon avis, le fait de savoir et d'apprendre des choses, ça va arrêter justement tout ce, que, tout ce qui devait être mis en place. Ou tout ce qui aurait, aurait dû se faire ici. Tiens, on peut aller regarder d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils avaient prévu Alors, qu'est-ce qui avait été prévu là, au niveau du cloître euh, alors, inconstance, donc des choses encore éventuellement euh, provisoires. Enfin, on, on aurait dit que c'était provisoire. Qu'est-ce que ça avait été Qu'est-ce qu'ils avaient l'intention de faire Ah, non, j'ai l'amour ici. Bon, ok. Alors, peut-être par rapport aux choses qu'on aime. Ouais, ça ne m'étonnerait pas. Ouais, faire preuve de sagesse. Alors, l'amour, ça me fait penser vraiment aux gens qui, justement, veulent, veulent se retrouver. Hein, avoir des contacts, euh, c'est une belle carte ça. Vous savez, quand on se fait la bise, ce genre de choses, hein, quand, on, quand, on fait, euh, quand on se serre la main, etc. Donc à mon avis, il y avait plutôt ici des choses qui devaient être encore euh, mises, euh, on va dire, entre parenthèses, mises entre parenthèses. Ouais, toujours la, la séparation en fait. Hein, et vous voyez, ça ne se fera pas. Bon. Bon, ça ne se fera pas. Donc, euh, n'ayez quand même pas peur. Hein. Soyez un peu rassurés. On va plutôt parler positivement. Alors, soyez rassurés parce qu'à mon avis, tout ce qu'ils vont mettre en place, ça va s'écrouler. Mais ça, je crois que je l'avais déjà dit, et no, notamment pour les histoires de passe. Oui, c'est vrai que c'est mis en place. Oui, c'est vrai que je l'avais dit. Et oui, c'est vrai que c'est arrivé, mais ça ne va pas durer. Hein, donc, euh, bon, rassurez-vous quand même. Ces histoires-là, euh, ça va s'arrêter. Ça va vraiment s'arrêter. Bon. Et justement parce que on va avoir euh, alors là, à mon avis, ces deux cartes là elles ne sont pas à mettre là, elles sont à mettre là, parce qu'on va avoir des nouvelles. Hein, des nouvelles euh, et des nouvelles, des choses qui vont vraiment être reconnues, qui vont peut être faire les honneurs de la presse, par exemple. Hein. On va beaucoup en parler avec le soleil, parce que vous savez bien qu'au niveau des informations, et eh bien, euh, tout est dissimulé, tout est caché, on n'a pas les vraies infos. Alors que là, ce seront des nouvelles qui seront mises en lumière. Donc on saura. Bon, ce pas tout de suite, mais enfin, ça arrive. Hein. Moi, je vois sur l'automne. Mais ça commence déjà un petit peu. Ça bouge, on le sent quand même. Il y a des choses qui, qui, sont, qui sont déjà en train d'arriver. On voit bien avec l'échec des régionales. Enfin bon, euh, voilà, les gens se réveillent un petit peu. Mais là, on aura encore d'autres choses. Allez, on va mettre une dernière carte ici. Si on peut encore avoir une. Ouais, regardez, j'ai la paix. Donc, les choses s'arrangent. Bon, donc, pour euh, résumer... L'échec de la politique de Vax, de piqûre ici, qui vont conduire certainement le gouvernement à resserrer la vis, on va dire, mais ça ne marchera pas. Parce que, entre temps, ou au même moment, ça peut être, hein, au même moment, eh bien, on va avoir des révélations très importantes qui vont faire que tout l'édifice va s'écrouler ici. Donc, ce qui fait que ce qui était prévu, ça ne se fera pas. Hein, les nouvelles lois, etc. Ou alors, si c'était fait, eh bien, ça va s'arrêter, ça ne se mettra pas en place. Par contre, autre chose qui est plus embêtant, c'est qu'effectivement, ici, on va bien avoir des problèmes euh, par rapport euh, aux aides qui vont s'arrêter. Je pense, il y a beaucoup de gens qui vont s'estimer trahis. Hein. Alors, il y a ça, et puis, il y a aussi le fait au niveau de la trahison qu'il euh, y a eu des mensonges qui ont été faits. Alors, je n'ai pas vraiment les mensonges. à ah, quoi que si, c'est aussi les mensonges, ça. Ouais. Ben oui, parce que c'est oui parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont dû fermer leur commerce, qui, euh, qui sont euh, conduits à la ruine, euh, finalement, pour quelque chose qui n'était pas si grave que ça, ou qui avait été mis en place, enfin etc. etc. Donc, je peux comprendre qu'il euh, va y avoir des réactions... Euh, assez vive, hein, le chat qui va sortir ses griffes, bon, ok, donc pour moi les aides soignants, bah ben, bof, je pense pas que ça se fera, hein, pour la, la la piqûre obligatoire, parce que si jamais ça devait se faire, de toute façon ça s'arrêterait là, vous voyez, bon, alors ça c'est le premier tirage, alors le second euh, que je trouvais intéressant, c'était, oui voilà, cette femme blonde, j'étais en train d'en de quoi je voulais parler, oui, alors, la fameuse femme blonde, la fameuse femme blonde. Alors, on va regarder un peu au niveau des élections. On va prendre plutôt le 32 pour ça. Éventuellement, peut-être que j'irai utiliser un autre jeu, je ne sais pas. Alors, on va voir, on va refaire une question. Alors, les élections, moi, je pense qu'il y en aura quand même. Hein. Bon, même s'il y a pas mal de choses qui s'écroulent, c'est vrai qu'en astrologie, j'ai vu le pouvoir militaire. Et c'est vrai, je l'ai vu déjà, euh... je me demande si j'en ai pas déjà parlé en janvier. Je sais que j'en ai reparlé en avril dans mes vidéos astrologiques. Euh, donc oui, il y aura un intérim militaire. Bon, moi, j'en suis vraiment euh, persuadée. Parce que ça va être le bazar en France. Bon, Mais il y aura quand même des élections par la suite. Alors, éventuellement, peut-être même que ce sera anticipé. Je ne sais pas. Anticipé, retardé, enfin, il y aura des élections. Alors justement, on va essayer de voir un petit peu qui est-ce qui ressort et voir si c'était euh, ça si c'est une certaine femme blonde euh, protégée par euh, par Jacques je pense que vous savez de qui je, je parle hein. le fameux Jacques mais on va déjà regarder ce qui ressort au niveau euh, alors des, des gens qui vont se retrouver au premier tour bon au premier tour et au second tour, évidemment. Alors, au niveau des élections présidentielles. Bon, il voulait couper là. C'est 9 de cœur. Ouais, les choses vont pas se passer comme prévu. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir Au niveau des personnes qui vont passer le premier tour. Donc, au niveau des candidats, candidates. Alors, ça sort, hein j'ai un roi de trèfle ici. J'ai du changement ici. J'ai quelqu'un. Ah, on va nous annoncer quelqu'un d'autre. Pour l'instant, j'ai une personne. J'ai qu'une personne. Mais il y a, en face il y a quelqu'un de nouveau ici. Mais je sais pas qui c'est. Il n'y a pas de, de tête. Donc on va voir. Alors, à mon avis, il y aura quand même au moins un homme. Bon. Alors on va voir contre qui. On va essayer de voir qui ça peut être. J'ai du valet de pique ici. Bon, c'est pas la femme blonde qui ressort pour l'instant. On va voir. si elle va sortir. Voilà, alors. J'ai une 9 de trèfle. Là-bas, elle ne ressort plus. Bon. 9 de pique et as de pique. Ah, il va y avoir un homme ici qui. Euh, bah, je pense que c'est euh, fameux, notre fameux président, parce qu'il il va partir. Bon, ok. Donc lui, il va partir, il va abandonner. Euh. J'ai l'impression qu'il ne se représentera pas, moi, mais bon. J'ai l'impression que il se représentera pas. Donc, à mon avis, c'est plutôt ça. Alors, attendez. Donc, on va refaire un jeu. Hein. Bon, OK. Donc, on a quand même une information intéressante. Donc, ce sera pas lui. Il se représentera pas. Un hein, en moins. Donc, le Manu, on va l'appeler Manu. Il est dehors. OK. Alors, qui est-ce qui va rester Ou qui est-ce qui va être candidat Bon. On va refaire un jeu, voir si ça ressort cette fois. Ça sort peut-être pas toujours. Hein. J'ai mes jours aussi. Hein. Parfois, ça sort, parfois ne sort pas. Alors, est-ce que... Euh, on peut avoir des informations sur les prochains candidats. Alors, on, va voir. on va faire plutôt comme ça, en quatre. Alors, prochain candidat à l'élection présidentielle. Donc, prochain candidat à l'élection présidentielle. Ah, bah ben regardez, vous voyez, en direct, la femme blonde que l'on ne connaît pas. Ah, il y a un roi ici et un œuf de cœur. Voilà, je pense que c'est celle-là et celle-là sont mettre, à mettre deux à deux. Bon, ah ben on a notre femme blonde ici, mais on la connaît pas pour moi. Par contre, cet homme-là, alors roi de carreau, vous avez vu qu'avant c'était roi de trèfle, hein alors, le roi de trèfle, c'est Manu, parce que le roi de trèfle, c'est souvent un financier. Bon, donc là, on est sûr que c'est quelqu'un d'autre, parce qu'on a un roi de carreau. Alors, le roi de carreau, c'est plutôt un homme qui peut être dans les affaires, qui est plutôt un côté pratique. Donc, euh, quelqu'un euh, qui a une certaine expérience. Il n'est pas du tout négatif, ce roi-là, hein. Alors, je me demande, si, j'ai l'impression qu'on ne le connaît pas non plus, parce que ça peut être un homme étranger. Alors, pas étranger au sens d'un autre pays, mais étranger au sens où on ne le connaît pas, décidément. Il y a donc finalement une personne inconnue là, et éventuellement une ici, ou alors c'est quelqu'un qui connaît le monde des affaires. Bon, mais avec une de cœur, c'est quelqu'un qui est bien, hein. c'est quelqu'un qui est bien. Alors, on va essayer de voir un petit peu plus par là. Et un petit peu plus par là donc il faut bien que je fasse attention de ne pas mélanger ouais c'est quelqu'un qui est sympa si je peux dire hein. et là ah on a un homme ici un financier aha donc ça peut être la fameuse euh, comment dire protégée de jacques hein c'est possible, hein. Parce qu'effectivement, elle n'est pas connue. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Hein. Quand j'avais sorti la première fois la Dame de Cœur, je voyais pas du tout qui c'était. Par contre, dans ma tête, je me disais que c'était pas Marine. Je n'avais pas l'impression que c'était Marine. Donc là, à mon avis, ça pourrait être elle, Audrey. Je sais qu'elle s'appelle Audrey maintenant. Et alors, donc ces deux-là pourraient bien être euh, opposants. Voilà. Ouais. On va savoir qu'est-ce qui va gagner maintenant. Hein. Alors, on va mettre deux cartes là, parce que c'est plus facile pour moi de me concentrer d'abord sur un et après sur l'autre. Ici et là. Cette femme blonde là Qui est quand même inconnue. Hein. Alors, décidément, il y a beaucoup de cartes de cœur sur cet homme. Hein. Il, il est bien, hein, cet homme-là. Hein. Il, est, il est vraiment sincère. Hein. Par contre, j'ai une dame de carreau derrière. Hmm. Là, on va nous le... il va y avoir toute une campagne de pub. Et après, elle se transforme de dame de cœur. Elle va se transformer en dame de trèfle. Je pense que c'est la même. Hein. Ce qui m'embête ici, c'est que lui, il a la dame de carreau par contre. Ça, ce n'est pas une bonne carte. Il faut faire attention parce qu'à mon avis, ici... Euh, cet homme là qui est très bien à la base et eh bien risque d'être, comment dirais-je, descendu dans les sondages, enfin vous voyez ce que je veux dire, au niveau des campagnes de publicité, un petit peu ce qui s'est passé avec euh, euh, François Filon, hein, vous vous souvenez certainement, au départ il était très bien dans les sondages et puis il y a eu toute une... bon bah, vous savez ce qui s'est passé hein. Tout une un, un, un battage médiatique pour le descendre et voilà quoi. Ben là, ça peut être ça. Hein. Parce que là, c'est bon et là, c'est pas bon. Alors, ce sera embêtant quand même parce que à la base, cet homme-là, il est bien. Hein. Il est très sincère. Alors que là, il y a quand même du trèfle. Donc, c'est quand même quelqu'un qui peut être intéressé. Et puis, il y a cet homme-là. Vous voyez, il la regarde. Hein. Donc... Euh moi, je pense bien que ça pourrait bien être cette Audrey. Ouais, tout à fait. On va essayer de voir par là quand même. Et par là. Valet le trèfle. Et là, ah Là, par contre, il y a une mauvaise carte pour cette femme. Ah ben bah, écoutez, tant mieux. Parce qu'au départ, moi, je la voyais gagner. Vous voyez comme le je change quand même. Et là, par contre, là, ça veut dire un échec. Alors que là, c'est pas mal. Donc, peut-être que finalement, malgré tout, malgré une, un, une période où il risque d'être un petit peu, euh, comment dire, en difficulté, on va dire, eh bien, il y a quand même ici des choses qui sont pas mal, la valet de trèfle. Euh, ouais, il y a peut-être des gens ici qui vont l'aider. On va voir. Mais bon, là, j'ai mis deux piques, donc ça ne marchera pas. Alors. Ouais regardez il, il sort en, en roi de cœur et là roi de pique donc là <rire> c'est incroyable quand même ouais non là c'est un échec officiel hein. alors on va rester par là donc, ce serait bien si on avait enfin quelqu'un de bien alors il y a quand même un petit peu d'hésitation c'est bizarre on va voir ouais allez on va remettre des cases sur lui Ouais, ouais, à mon avis, c'est pas mal, ça. Ouais, je pense que cet homme-là, il pourrait bien être le nouveau président. Vous voyez, hein, je corrige ce que j'avais dit avec cette femme blonde. Parce que là, ça ne marchera pas. Bien qu'il y ait un homme qui va l'aider ou qui va, la, qui va la soutenir et qui va en faire une grande campagne, etc. Mais ça ne marchera pas. Alors, pourquoi ça ne marchera pas Je ne peux pas vous dire exactement... Je ne sais pas. Là, j'ai pas assez de détails, mais il euh, y a bien un échec. Et alors qu'ici, là, c'est quand même beaucoup mieux. Alors, est-ce qu'on peut essayer de savoir Bon, j'ai tiré beaucoup de cartes, donc je vais quand même essayer que le de voir pourquoi ça ne marchera pas. Alors, pourquoi est-ce que ça ne marchera pas euh, Sept de pique. Oui. Donc ça, il me, il me certifie que ça ne, ça, ça ne marchera pas. Ça peut être la carte du doute aussi. Il les gens qui vont réfléchir quand même. <rire> ah ben ce serait bien une première fois, tiens. Ouais, Et vraiment, ça ne marchera pas. J'ai le 9 de carreau, c'est l'échec. Bon. Bon, allez, je ne vais pas être mauvaise langue. Mais enfin, il y a quand même quelque chose ici. C'est comme si les gens, ils allaient quand même réfléchir. Bon. Voilà pour le second tirage. Donc, je ne vais pas vous refaire toutes les explications. Hein, mais il y a bien cette... À mon avis, c'est cette Audrey-là. Puisqu'il y a un homme de trèfle. Donc, un homme de trèfle, un homme financier qui, effectivement... Va faire un grand battage médiatique pour, euh, bah, pour la faire passer hein. mais bon alors cette dame de trèfle je sais pas exactement je pense que ça peut être elle quand même hein, qui se transforme alors peut-être qu'elle va changer de visage mais de toute façon il y aura un nom le big de pique c'est l'échec la, la, et le neuf de carreau c'est aussi l'échec alors que par là alors attendez j'ai pas sorti l'as de trèfle ah, pourquoi est-ce que j'ai pas sorti l'as de trèfle ah bah, J'ai pas la santé de, de trèfle, mais enfin, je laisse de carreau. Hein. C'est pas mal aussi, donc c'est vraiment effectivement un nouveau départ. Bon, donc le prochain président sera bien un président. Roi de carreau. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vais faire maintenant mon tirage open mind. Et si donc si ça vous intéresse eh bien vous pourrez aller regarder aussi alors avant de nous quitter petit conseil de l'ange gardien c'est vrai que je, j'oublie de vous le donner mais bon je vais essayer d'y penser allez on va voir un petit peu euh, le conseil pour pour la période là donc, je ne regarde pas la coupe Hop. donc le conseil des anges gardiens pour vous regardez ma petite chaîne illumination alors là vous n'allez pas me croire regardez ce qui est marqué dessus je vous assure que j'ai pas triché que j'ai vraiment tiré la carte telle qu'elle est le réveil est proche c'est quand même bien non et illumination euh, il oui illumination alors illumination en astrologie c'est uranus poséidon c'est euh, pour moi c'est en fait ce sont deux planètes actuellement là qui sont bloqués, euh, bon, par, par deux autres planètes, enfin, bon, peu importe, et le blocage va partir parce que Saturne est rétrograde, et puis après, hop, il va dégager. Donc, ça veut dire qu'on va vraiment avoir des, des éclaircissements. Hein, illumination, c'est aussi des éclaircissements, la vérité, la lumière, et le réveil est proche. Voilà, donc, tout ça pour vous donner du courage résister à la propagande, résister aux gens qui veulent vous forcer à vous mettre des poisons dans le corps, résister à tout ça et garder espoir. A bientôt, au revoir.